Good מorgen, אליי דניטישר, אומרים לנו נישמאת אברהם, מודחאי בן שalom, אליי אייזן, ainsi que le futur Richard, les Lunishmat Richard, Richard Rambert, fortuné Mazal, fortuné Mazal, Bat Louisa. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine tude de micha contre tel sacré nous étudions ספרים לתינאים מוזוזות, Ella אשר נכתבים בכולו_language. לתינאים מוזוזות, Ella נכתבות Ella אשרית. אבא שמה chez Ella Yevanit. On continue avec les Mishnayot des Enben, les différences qui se trouvent entre deux, deux situations, deux, deux domaines de halakha semblables ou malgré tout il y a une petite différence. On est que sur d'autres points, ils sont semblables comme ce que on a déjà on a découvert plusieurs cas. Et donc avec à présent un nouveau sujet qui concerne les livres, tous les Sfarim Akdoshim, les livres. Saint, ça peut être un Sefer Torah, ça peut être un avis pour lire dedans en public, ça peut être aussi une écriture de Tfilin et de Mezuzot. Et la Mishnah me dit, « En ben sfarim, et Tfilin ou Mezuzot ?» Par rapport au Alachot concernant l'écriture des Tfilin et Mezuzot, et l'écriture des sfarim, des livres, ça peut être, donc, comme on a dit, la Torah, pour lire en public dans un Sefer Torah et tout ça, il n'y a de différence que « El Bechol L'unique différence qu'il y a, c'est que les autres livres, ils peuvent être écrits dans d'autres langues. Tandis que les Tfilin et Muzuzot, ena ella ashurit. Eux, ils ne peuvent être écrits qu'en ashurit, c'est-à-dire avec la langue du Lachana Kodesh, et avec la forme des lettres qu'on appelle la forme Ashurite, c'est les lettres du Sefer qui ne sont pas exactement comme les lettres qu'on a en hébreu, même du, de, de la Gemara ou en hébreu moderne, d'une plusieurs raison. Euh, Qu'il y a quelques petites différences, ça implique de les écrire avec la même forme que le Sefer Torah, d'accord Après, on va expliquer mieux. D'abord, je finis la Mishnah. Tandis que Rabban Shimon Mengamli, alors, mais Rabban Shimon Mengamli, Gamliel nous dit Af même pour les Seferim yavanit. » on a permis de ne les écrire qu'en Yévanite, en grec antique. Et on explique de quoi on parle. Figurez-vous que d'abord, il y a plusieurs alors concernant l'écriture d'un Sefer Torah, les il faut les écrire sur du. Claf, ce qu'on appelle du, du, du, du, du, du, hein, sur du parchemin. Les écrire aussi les, les coudrent les, les morceaux entre eux avec des guidim, avec des nerfs d'espèces de, des de, des de, des de, animales, d'accord Il y a quoi encore Il y a aussi, c si on les touche, on a les mains qui deviennent impures, c'est une impureté qui est vécue dans les crocs Si vous vous souvenez, on avait appris dans les crocs il y avait une traite davar, les takanots qu'il y avait que les de magdoshim impur les mains, il faut se le permettre d'accord de... sans rapport avec le fait que les gens cachaient à l'époque la, la nourriture de trauma dans les sfarim, Et du coup il y avait les, les, les, les, les souris et les rats qui venaient manger les livres en mangeant les, les, les résidus de reste dans les livres, du coup on a fait une takana que les livres rendent impur du coup. Comme ça les gens arrêtaient de mettre aller euh, arrêter de mettre la trauma dans les sfarim, Enfin on revient sur le vif du sujet. Donc on est en train de considérer ici les, en quoi les lois sont semblables, en quoi les lois sont différentes. On, alors la Mishnah m'enseigne que pour toutes les lois concernant les, donc le choix de le, le, la nécessité de prendre un parchemin, c est, c est, il y a quand même des différences sur quelle partie du parchemin, entre les télésphériques. et les, les Mais grossièrement, c'est plus ou moins malgré tout semblable la manière de coudre les livres, le fait que ça impurifie impurif les mains. Tous les livres rendent impurs. il y a une différence, c'est quelle Forme de lettres et quelle langue écrire Il y a deux choses. La forme de lettres et la langue, que tous les Svarim, les autres livres Kodesh, selon Tanakama, on peut les écrire dans toutes les langues. C'est-à-dire, on met en français, Bereshit bar au commencement, euh, Dieu a créé le ciel et la terre. Il faut juste faire attention que ce soit une écriture parfaite, une traduction authentique, pas de falsification entre du passage d'une langue à l'autre, ce qui est très dur, en tant que personne qui m'occupe de, de traduire des textes. Euh, pour 5 minutes et tout ça, ben, je vois là, il y a une très grande difficulté à traduire d'une langue à l'autre et à rester fidèle. Soit on est fidèle dans l'esprit, les, dans soit on est fidèle dans les, dans les mots, mais joindre les deux, c'est très compliqué. Il y a des expressions, euh, vous imaginez bien quoi. Tomber dans les pommes, dites en hébreu que vous êtes nafla batapuchim, on ne va pas comprendre ce que vous voulez, <rire> en deux mots. D'accord Il y a. Euh, donc il y a une manière de s'exprimer. Enfin bref, on peut. Donc on a la possibilité de traduire tous les livres en toutes les langues, et ça quittait avec ça. C'est-à-dire qu'en théorie, on pourrait lire même la Megillah, on pourrait la lire, ou bien lire en public, dans un texte en français, si tout le monde comprend parfaitement le français, et que c'est écrit avec une vraie traduction, sans falsification, du passement d'un autre. Ça, c'est selon Tanakama. Selon l'avis de Jumadun Gamaliel, on peut l'écrire qu'en grec antique. C'est déduit du passout, quand noir il a fait la il a maudit Tram, après il a béni Shem et Yafet, il a dit « Yaft Elohim les Yafet Veishkon Hashem il donnera la beauté, la splendeur à Yefet. Yefet c'est l'ancêtre des Grecs. Et, et, et il donnera la splendeur aux Grecs. Et Veishkon, il résidera dans les tentes de Shem. Il y a plusieurs interprétations à Spasouk. Soit Hachem va donner la splendeur aux Grecs, tandis que la Skrinal va résider que chez peuple Israël, c'est une lecture d'abord. C'est comme ça que Rachel explique sur la Mishnah, sur la, sur, dans, dans la Torah, mais il y a aussi une autre lecture que la, la beauté de Yefet elle pourra, entre, elle, entrer dans les, ah, les Shem, dans les tentes de Shem, dans les bâtiments de de Shem, ça veut dire qu'on pourra écrire la Torah avec sa langue, étant que le Yévanite, c'est la langue, le, le grec antique, c'est la langue la plus belle et raffinée. Je ne sais pas ce que ça implique exactement dans « belle », ça veut dire quoi « belle » Je suppose que ça veut dire sur la capacité de définir chaque chose selon son statut exact, il y a des mots et des, des nuances pour définir deux choses qui sont semblables, chacun avec... La, la capacité de discerner, j'imagine, je sais pas, je suppose ce que c'est ce que ça implique. Ça, c'est donc concrètement, pour cette Mishnah, elle a, on n'a plus rien à retenir, parce qu'on on n'a plus de grec antique à notre époque, on ne parle plus d'aucune... Euh, et la Lacha, elle est retenue comme un Donc de ce fait, ça ne peut être que du grec antique, on n'a plus le grec antique, donc de toute façon, on ne peut forcément qu'écrire qu'en Lachon à Kodesh. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une retenue la call kol